Bonjour, je m'appelle Mathilde et je participe à la formation Constellation de Projet animée par Nancy Darding. Nancy m'a demandé, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire une petite vidéo pour expliquer ce qui te plaît dans la formation et pourquoi tu as eu envie de la faire hmm, D'accord, tiens, je vais faire ça avec des fèves. Hmm, pour que vous compreniez pourquoi la formation me plaît, il faut que je vous explique ce que je fais comme pratique professionnelle. Je suis facilitatrice de projets collectifs. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont envie de se regrouper pour créer un projet ensemble. Mais ils se posent des questions. « Oh, Comment on va faire quand on va accueillir de nouveaux ?»« Mais oui, c'est vrai, pour leur expliquer notre projet. D'ailleurs, il faudrait qu'on y réfléchisse un peu mieux. »« Et Il faut aussi que nous pensions à ce que nous allons faire si jamais nous avons des conflits pour régler ces tensions. » Et pensez à notre modèle économique. Si nous faisions appel à une facilitatrice, j'ai entendu parler de Mathilde. Super Dans mon accompagnement, je mets à la, à la fois en place des temps de réflexion, mais aussi des temps plus ludiques, ou bien qui font appel au corps, comme des exercices de théâtre. Qu'est-ce que la constellation de projet va apporter à ma pratique professionnelle Eh bien, les constellations systémiques permettent d'intégrer le sensible et l'intuition dans sa perception de ce qui se passe dans le projet collectif. Bon, autrement dit, on va inviter les gens à lâcher le mental et à se positionner dans le système, dans l'espace et à sentir ce qui se vit. Et donc parfois de prendre conscience de choses qui étaient cachées. Sauf que travailler à l'échelle mentale et apprendre à faciliter une constellation, ça ne s'apprend pas en deux coups de cuillère à peau. Donc, j'ai commencé à me former avec Nancy. Dans le cadre de ce, cette formation, je n'ai fait que le premier module. Mais pendant que Nancy était repartie en Belgique, j'ai commencé à m'entraîner avec une première personne qui a accepté de venir... « Faire la constellation. » Je lui ai demandé de me raconter comment ça s'était passé pour lui, cette constellation, et ce qu'il en avait retiré. Bon, alors voilà. Euh, moi, j'ai accepté parce que j'aime bien Mathilde. C'était un peu bizarre, son truc, au départ, mais euh, bon, je me suis dit que j'allais lui faire confiance. En général, euh, elle sait ce qu'elle fait. Euh, du coup... Euh, je lui ai demandé si elle pouvait consteller les tensions qu'il y avait dans mon groupe de musique. J'ai trouvé que cette constellation permettait vraiment de voir le système et ses enjeux et de découvrir la place que j'occupe dans ce système qui est mon ensemble de musique et ce que ça a comme conséquence. Alors, au départ, j'ai pensé que ça m'avait juste permis de voir les problèmes je me suis rendu compte en fait par la suite que ça avait changé aussi ma manière de me comporter. Bref. C'est très intéressant pour avoir une autre manière de voir son projet et changer soi-même ses comportements en en changeant la perception du système. Mathilde, je crois que c'est à toi pour la conclusion. Ah, me revoilà. Écoutez, je pense que si vous avez envie d'ajouter à votre boîte à outils un outil qui fait appel à l'intuition et qui permet de voir comment un système peut agir sur les individus, je vous incite fortement à vous former avec Nancy qui fait une formation à Paris très prochainement.